Et dis à Dieu que tu veux sortir par comme tu le théâtre. Que les modes, il est Que les modes, il guide, guides. Et cet après-midi, que, que sa parole trouve une place dans ton cœur, Afin que ta vie change cet après-midi. Prions en nom de Jésus. Alléluia. Merci D'aller D'ailleurs, on voit des détresses et d'angoisse. Tu as envoyé ta parole. Oh, merci pour cet après-midi. Nous te sommes reconnaissants, Père des gloires. Parce que tu es lui qui cet après-midi. Parce que tu as envoyé ta servante. La Bible dit, oh, ta parole. Et soutenir la de ma vie, jamais la gloire, C'est la servante de midi à cet midi la puissance, et vous je esprit à disparaître pour la gloire de Alléluia. Béni soit Seigneur, toi qui es dans Nous croyons Seigneur à tes promesses. Nous croyons à tes recommandations. Nous croyons à ta puissance. La Bible dit le Saint-Esprit confirmé. La parole par des miracles et des produits. Quand tu nous as donné la mission d'en parler partout dans le monde, Seigneur, tu nous as donné aussi la puissance et le pouvoir afin que la parole soit confirmée par des signes. Le Dieu saint, c'est aujourd'hui. Seigneur, nous débutons cette activité d'évangélisation. Mais l'Église a pour mission de gagner ceux qui sont perdus, de prendre ceux qui sont loin de les de les ramener. Seigneur, j'ose croire, cet après-midi, tu vas utiliser puissamment. Seigneur, de gloire l'instrument que tu as choisi. Afin qu'il puisse nous apporter la parole, les le zèle de pouvoir aller, parler de ta part. Que ton bien, vienne, que ta volonté soit prétendissée comme au ciel. Seigneur, quand tu parles, le esprit s'est fait. Quand il parle, les démons se dispersent. Quand il parle, le malade de son est son guéri. Seigneur, je prie que toi, celle qui puisse répondre à ta parole dans ses livre, afin que le nom de Jésus soit la plus récidive. Seigneur, qu'elle soit au moins des afin que tu puisses être une de notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons pris et nous disons Amen avec des acclamations. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Écoutez, nous évitons. Vous savez, les malades le peuvent être guéris. Dieu veut les beaucoup d'argent, ainsi de suite. Mais l'objectif est de toutes ces choses, pour qu'une personne puisse entrer en dans le royaume des cieux. Amen. Si Jésus faisait des miracles, c'était pour que ceux qui ne croyaient pas à la puissance de Dieu, puissent être arriver à Jésus. Si Jésus prêchait la parole à les c'est parce que, une parole devait toucher le pierres de Jérémy pierre pour qu'il puisse revenir à Dieu. Et que je crois qu'elle sera une bénédiction. C'est une sœur que j'ai connue, c'est pas longtemps, c'est une maman. Et je l'ai déjà écoutée à parler de la part de Dieu. Dans ce vie, c'est une prédicatrice. Et devons écouter les gens aussi qui ont la grâce de Dieu. Je crois fortement à la grâce des autres. Dieu, ma femme, elle sert à Dieu, et dans les derniers jours, nous serons tous seuls. Elle s'appelle Maman Julia, quand elle passe tout à l'heure. Je pense que c'était pour Pasteur Guillaume, mais je voudrais que nous sommes maintenant acclamés. C'est lui le père de notre vie. Mais, mais que, que tu, tu puisses rencontrer Dieu au travers de cette femme. Est-ce est -ce que, que quelqu'un peut prier à, à Dieu Tout dépend de ta prière. Si tu veux que Dieu te parle et cet après-midi, tout dépend de ta prière. Alors lève ta, ta voix où jouer. tu es, commence oh. à prier à oh. Dieu. Commence oh. à prier oh. à, oh. à oh. Dieu. Je ne t'envoie pas, s'il te plaît. Lève ta voix oh. là où tu es, commence à prier. Oui Seigneur, ma voix, chacun. Je me suis rappelé la mon Tu puisses apparaître, tu que toi tu puisses apparaître pour la gloire de Jésus. Allez nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, Alléluia, Alléluia, vous devez chanter avec moi ce chant Avec un ensemble, une réunion de couple pour quelqu'un, quelques-unes, quelques-uns. Et Dieu a encore grâce et je puisse vous revoir cet après-midi. C'est une joie pour moi immense de revoir encore le peuple de Dieu. Amen. A toute ma reconnaissance à la personne de Mme Pascal Guiland. Vous savez que je dis souvent la chair, cette chair, là où nous nous tenons, est chair. Amen. Amen. Si quelqu'un te prête la chair, c'est que quelque part il te fait confiance. Et je vais pas vous décevoir cet après-midi et ne pas décevoir votre Dieu. En tout cas, que votre Dieu bénisse abondamment, abondamment, pour cette marque de confiance que vous nous avez accordée cet après-midi. Et, et merci à tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Plus particulièrement, je vois l'homme des Dieu, le de pasteur Simon, à que ton Dieu puisse bien abondamment. Merci papa. Ça me fait énormément plaisir de ta présence et ta midi et merci à toi papa maman, qui êtes là cet après-midi. Non pour écouter quelqu'un, mais pour écouter Dieu au travers de nous. Et sans oublier ça, je le réserve à la fin la personne de mon mari qui m'accompagne cet après-midi avec mes enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci pour votre patience, pour votre soutien, surtout dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Alors cet après-midi, par la grâce de Dieu, j'ai l'honneur de démarrer cette grande activité. C'était une responsabilité, vous savez de pouvoir demander une chose qui grandiose. Pourquoi j'ai dit une chose qui grandiose Parce que dès que nous sommes là, tous autant que nous sommes, nous avons, nous avons été, été quelque, quelque part, part gagnés au Seigneur par quelqu'un. Amen. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est venu dans le Seigneur en se levant du matin et venant à la maison de Dieu et tapé à la, la porte. porte. Par la grâce de Dieu, Dieu s'est passé par quelqu'un Pouvoir nous annoncer l'évangile, quelqu'un a fait sa part pour faire son évangélisation et pouvoir nous gagner au Seigneur. Les grands thèmes de cet après-midi, c'est, ou de cette campagne, une âme pour les Seigneurs. Est-ce que tu vas dire avec moi une âme pour les Seigneurs Une âme pour les Seigneurs. Une âme pour les Seigneurs. Bien aimé, pour les Seigneurs, cest Responsabilité qui est aujourd'hui par la grâce des dieux, Dieu nous l'accorde à pouvoir gagner réellement une âme pour les Seigneurs. Et par la grâce des dieux, Dieu nous a donné un sous terre que nous avons partagé cet après-midi. J'aimerais là où je, tu pas partager ta Bible. Si tu peux prendre tes notes parce que c'est quelque chose, c'est un engagement que tu vas prendre cet après-midi auprès de ton Dieu, en fait, de pouvoir faire ce que, faire, que les Seigneurs ont mis dans le cœur de son serviteur, commencer à démarrer cette activité. Des évangélisations, une âme pour les Seigneurs. Alors je disais, nous avons parlé sur un sous-thème que nous avons intitulé Un mandat urgent. Un mandat urgent. <rire> voilà, vous savez, un mandat urgent. Bien aimé, lorsque j'étais en train de. lorsque j'ai reçu l'invitation pour pouvoir partager ces thèmes, je me suis dit Une pour les Seigneurs. Nous les lisons souvent, bien aimé. Vous savez, surtout le nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes tellement dans les slogans, nous sommes tellement dans les paroles, les soins, nous déclarons des choses auxquelles nous ne connaissons pas l'impact des choses que nous déclarons. Lorsque nous disons « Inam pour les seigneurs », nous voyons « Ah, c'est » mais, mais c'est très capital, c'est très important pour notre Dieu de pouvoir ne plus une Inam pour les seigneurs ». Et je disais ceci, dans les soutiens que nous avons partagés, nous parlons de le mandat. Avant que je vous donne on bon va dans à la pensée des yeux, les, yeux dans les yeux. Dans les dictionnaires français, on définit les mandats Matthieu 28, verset 19. Est-ce que tu peux nous lever pour nous remettre la parole, s'il vous plaît? Oui. Matthieu 28, verset 19. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. A le fait de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence des seins. On dit aller. Allez. allez. Qu'est-ce que veut dire, aller C'est-à-dire que c'est un ordre qu'on nous donne. C'est un mandat qu'on nous confère de faire quoi D'aller. Ça veut dire que tu pouvais être ici debout. On te dit, fais un déplacement. Ça veut dire que va. On te donne un ordre d'y aller. On te donne une mission d'y aller. Ne pas rester là à regarder les choses. Ne pas rester là sans bouger. Mais bien aller. Ça veut dire un moment auquel nous recevons. Non, comme je disais non non. Ici, dans notre Bible, vous verrez que lorsque c'est Jésus qui parle, cela est, qu est écrit en rouge. Amen. Et ici, et dans la Bible aussi, c'est écrit en rouge parce que ce sont les paroles que Jésus lui-même est en train de dire aux disciples. Ce sont les paroles que le Seigneur est en train de les instruire. Jésus était en train de donner à ses disciples. Il a dit, ne restez pas ici. Non, je vais te faire aller. Allez Je vous donne le mandat. Moi, à faire du mandat, je vous donne la mission d'y aller. Mais allez faire quoi Allez où Allez faire quoi Bien aimé, le Seigneur. Vous savez, la raison par laquelle une personne se motive de les voir, c'est de pouvoir, on lui dit, l'endroit qui va aller. Mais bien, ici, on nous donne la loi, on nous dit d'aller. Mais Seigneur. Est-ce que tu as compris Gorgé, tu es. Mais c'est la mission du diable dans la vie et dans la famille. La famille, les diable ne l'est pas pour nous caresser. ils t'est carrément peut-être pour ne pas t'attirer. Mais lorsqu'il t'a, bien aimé, tu es devenu le proie pour t'égorger et t'essuyer. Et c'est la même manière que lorsqu'il gagne des terrains dans la famille, bien aimé, la Seigneur. Tu es comme les sentinelles. Les sentinelles ne peuvent pas rester inactives. Les auquel ta famille oui. est en oui. train de passer. Tu dois regarder tout autour de toi. Quelle est cette personne? Oui. Il semble qu'il est en train de mener une bonne vie. Il semble qu'il est plus propre peut-être que moi. Mais à l'intérieur, à ta C'est pourquoi c'est rien mmh. Papa rien va faire, Papa Guylain va publier Papa Guylain va, va publier sur internet Papa, Bien aimé C'est une grâce de la voix pour nous, nous orienter peut-être mais, mais c'est à chacun de nous de signer ce mandat Bien aimé, ce n'est pas lui qui nous donne ce mandat woo <laughs> Seigneur? Amen. Comment donc évoqueront ils celui à qui ils n'ont ils pas cru? Et Amen. comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Et comment en attendront-ils parler? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? La parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu dois comprendre. Pour que les personnes puissent signer un mandat, il doit comprendre les terrains et les aboutissants. Tu connais déjà qui t'a envoyé, qui est ton mandat. Pour avoir le mandat, tu sais que c'est ton Seigneur qui t'envoie Mais tu dois aussi comprendre que toi-même, tu dois avoir certaines aptitudes pour pouvoir réussir la mission auquel on te donné. Amen. Mais tu sais déjà, je vais dire déjà, que tu as déjà l'esprit de les en toi. La première des choses. Tu n'es pas fille. Tu as déjà reçu l'onction les, les, les de l'esprit. Parce que lorsque le Seigneur voulait s'en aller, il a dit ceci. Il a dit, je m'en vais. Il faut que je m'en aille. Mais lorsque je m'en serai allé, le Consolateur viendra. C'est lui que lorsqu'il viendra, vous pourrez être des témoins, meurtres témoins. Donc tu as déjà cette émotion. Le mandat marche de perdre avec l'onction. Tu as déjà cette émotion. Parce que l'esprit de Dieu est en dans le mais, mais ici, on nous dit, comment donc, elles ils celui à qui ils n'ont pas cru mais de sommes tous autour de nous. Il y a des personnes qui ne croient pas. Il y a plein de Il y a plein de personnes qui disent moi je suis athée. Vous êtes déjà arrivé. Même à l'école, les personnes disent non, moi je ne crois pas que je suis athée. Mais comment dire Comment donc invoqueront-ils Invoquer, qu'est-ce que cela veut dire invoquer Invoquer c'est appeler au secours. Avec les éléments, dans le chaos, mais ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Mais on nous dit, Ils ne croient pas encore. Mais pourquoi ne croient pas Parce que toi tu t'es caché. Ils ne croient pas parce que toi tu ne peux pas savoir que toi tu crois une personne qui pourra les faire changer la vie, qui puisse invoquer et aider des divinités qui est supérieure, et qui peut venir à la terre. Mais comment donc évoquer vont la à Il y a des personnes qui sont autour de nous, qui sont incroyables. Pourquoi Et là on commence à nous détailler. Pas parce que les droits c'est que tu es faible il y a peut-être certains caractères qui ne plaisent pas la personne qui côté des droits si tu... de ce n'est pas toi qui comprends. Aujourd'hui, surtout je vais parler aux jeunes filles qui sont là cet après-midi. Il y a des personnes qui s'arrêtent avec des non-croyants en Israël. En ce moment, il y a la ligne en haut de l'océan au casier. Tu ne dois pas t'amener. Parce que c'est là où tu ne peux pas t'amener. Mais pour toi, parce que tu es belle Et que tu tiens dans la maison à côté de la femme du changement. Ça se peut que tu aies le début pire. Parce que certains là de ton caractère. Ah, ça va peut-être te dégoûter. Gracias. Sí, à payer des personnes mais c'est ça à peu près On nous dit comment comment tu parles comment comment on dit, dit s'il n'y a personne ne parle parle et les disciples qu'on va les disciples qu'on va dans le monde qui sont en train de pécher et ils viendront et, et tu verras la part de l'histoire si tu t'étais il y a des personnes qui sont en train de mourir il y a des personnes qui sont en train de mourir il y a des personnes de mourir et façon dans le dis au Seigneur, mais voici. S'il n'y a pas de prédicateurs, mais je vois l'urgence. Je vois des personnes qui meurent. Mais Je disais, l'urgence appelle l'action. Comme il n'y a pas de prédicateurs qui sont établis peut-être, entre les dans les séries, prends ces rôles-là, prends ces mandats, accepte cet engagement. Et dis Seigneur, mais voici. Tu m'as gagné. Moi qui étais perdu, tu m'as gagné. Moi aussi, je vais côté, la même chose. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Tu as été sauvé pour sauver et d'autres. Mais, mais c'est comme c'est comme une course de réel. Lorsque nous voyons les athlètes, il y a des athlètes équipes pour qu'ils puissent gagner. C'est dans des problèmes de la personne qui est, qui est, qui est derrière. Lorsqu'on on lui donne les bâtons. il faut avancer pour pouvoir faire gagner son équipe. Mais, mais dans le Seigneur, l'église, les dieux, les corps, l'église, Les Seigneur Jésus, les gains que nous avons gagnés, c'est ce n'est pas comme j'avais dit, à quoi sert mes de garder tout, mais qui perdent son âme. Ils sont peut-être les lumières qui brillent, mais, mais, mais dans le secret, il y a des personnes qui pleurent. Dans le secrets, il y a des âmes qui sont perdues. Dans le secrets, il y a des âmes qui crient jour et nuit. Mais ne regardez pas ça. Ne regardez pas dès qui frappe les yeux. Regardez la Surtout dans cette ville. Je vous l'ai dit en vérité. Dans cette ville, l'occultisme bat à plein fouet. Nous sommes dans une ville de qui est très très occultiste. Mais bien aimé, la raison par laquelle nous devrions être forts pour pouvoir quoi répondre à ces mandats. Ces mandats qui est urgent. Pourquoi Il y a des pronostics vitales des vie que les diables ont enchaînées, que les diables ont emprisonnées pour pouvoir les emmener de son côté. Bien aimé, la raison par laquelle je vais dire à quelqu'un pour finir. Les combats auxquels nous sommes engagés à le nom de Dieu. Que tu veux que tu veux Peut-être, dis, moi, je ne suis pas partenaire, je suis pas Mais ça, je le vais... Comme les jours que tu as accepté les Seigneurs comme Seigneur et Sauveur, tu as réglé la guerre. Il ah. y a une personne qui dit que les combats. Non seulement toi, peut-être toi, tu... il va dire, je ne vais pas y arriver. Tes enfants, ta famille, il va commencer à te dire tu gagnes l'argent, mais c'est argent que tu ne vois pas. Pourquoi dans ta, dans ta famille, il y a des réclamations qui arrivent quoi pour pouvoir voir, pour pouvoir t'approprier, non seulement ta, ta famille, mais toi aussi tes même Et la Bible déclare, oh, la, la guerre que, que nous avons, les combats que nous avons, ce n'est pas une guerre charnée, mais c'est une guerre spirituelle. pas par là, tu allons être une femme, un homme spirituel. Mais papa dans la chair, ne dis pas que je suis père. Lorsque je vais voir mes cheveux, ah les hommes ils vont regarder mes mais tu dois être fort spirituellement pour pouvoir vaincre cette bataille. Parce que les diables sont en train de travailler avec tout son arsenal des démons. Mais les démons travaillent jour et nuit pour pouvoir faire tomber des personnes, pour gagner des charmes. Et toi, tu dois être une femme, un homme de prière, pour pouvoir, lorsque tu pars, parce que tu as accepté ces et je prie Dieu, que tu ne pas, ça ne me concerne pas, que tu prends réellement ces responsabilités à cœur. Plus peu de la compassion. Si tu te dis, moi, je, je suis bien, je, je suis tranquille, je, je suis à l'aise. Mais même mes meilleurs avec les personnes qui meurent chaque jour. la parole du Seigneur ah, oui. qu'il sache que celui qui, qui ramènera un pécheur de la voie où ils, ils étaient égarés sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés la parole du Seigneur ah, oui. Oui, la parole, est ah, oui. Sachez que c'est lui qui ramène les pécheurs de la voie où il s'est égaré sauvera de la mort. La mort, oui. Oui, mais, le pronostic gars est engagé. Il n'y a personne qui est... oui, mais, Nous avons des sortes de mort, pas? nous avons la mort euh, physique et nous avons la mort, la mort spirituelle. C'est plus grave la mort spirituelle et la mort physique. Quelqu'un peut mourir aujourd'hui, mais s'il était dans le Seigneur, il est, il est dans le lien calme. Mais non, est personne qui est pécheur, qui dit, meurt aujourd'hui, il va aller des tourments. Mais on nous dit, pour cette personne qui arrive à arracher une personne de la mort, bien aimé, qu'est-ce qui se passe Il sera une de la mort. Non seulement de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle. Mais la mort spirituelle, c'est plus grave. Tu peux marcher, il y a des personnes qui marchent avec nous, mais spirituellement ils qui sont déjà morts. Il y a des che siamo bellissimi si sapore di je à oh Jésus. le Seigneur a fait que quelqu'un à jusqu'à la fin de vie. Et la parole de Dieu cet après-midi, quand Dieu non, parle à tout le monde. Quand Dieu parle, il ne parle pas à tout le monde. Ma mère, il mon Mais il se dirige à une seule personne. <t 'en> Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il sa vie. Mais lui, il veut d'abord que toi, si tu ne savez pas comprendre la mission qu'il de la dans ta vie. mission est de jésus La mission, c'est d'aller prêcher Jésus-Christ comme Seigneur et son à ceux qui ne connaissent pas. Et hors des choses à C'est un suprême que le Seigneur nous a laissé. J'ai pris Que pour cette ajouta, pour Que le Saint-Esprit puisse nous aider. La oui, un les gens à y prêter pour Seigneur, je te veux que à toute les qui midi Toutes personnes qui, accepté vie. Les toutes les personnes qui ont accepté cette après-midi. pour Et eux ils ne vont pas arriver. Moi, je te que je suis Saint simple. A qui, qui donne la force, c'est lui qui donne la force. et qu'il que au commencement qui puisse faire qu'il aimerait de plus. Il prépare Jésus de pour aller prêcher Jésus Christ à cette ce qui Il pour ceux qui ont père ou qui ont pas la connaissance. Laisse que cette connaissance que toi, tu aurais eu, et, et que tu comprendre que le à la vie de Dieu, la parole Dieu c'est une obligation. Après, après avoir obéi le peuple, il y a une prédiction. Seigneur, aide ton peuple. à Combien ils sont. Quand tu dis à à et les pour les préparer Ajoute nous, nous sommes Aidez-nous de notre Des et, que on dit et les les de Des les les qui dépensent dans la de nos bélaises. J'ai de Jésus, Amen, Amen. J'ai dit à chaque fois à que c'était à l'église, la Bible nous dit L'offrance est une sémence. Celui qui s'aime paix m'assommera paix. Et celui qui cesse de s'aimer cessera aussi de moissonner. Prends enfin, ta sémence. Tu vas prier pour ta séance. La séance.